Bonjour, alors je vous présente dans cette vidéo comment vous branchez, vous connecter vous créer un compte en réalité sur Learning Apps. Alors vous avez besoin de remplir les différents champs, je vais le faire à l'instant. Alors maintenant que mes informations sont entrées, j'appuie sur « Connecter » et on voit qu'on est déjà branché. Alors lorsqu'on aura une application qui sera faite, on pourra tout simplement, je vais aller en créer une, je devrais dire en découvrir une, je vais en prendre une ici. Si jamais on veut la partager avec nos élèves, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut euh, tout simplement leur montrer le code QR qui est ici. On peut l'enregistrer pour s'en faire une copie. Donc, je l'enregistre. Elle devient dans mes activités. Lorsque je vais l'ouvrir, je peux partager aux élèves le lien qui est ici. Mais je peux aussi, à la place qu'ils arrivent, comme je le vois avec tout un environnement, je peux tout simplement le mettre en plein écran. Alors, si je le mets ici, en plein écran, lorsque les élèves vont arriver, ils vont être directement dans l'application. Alors, beaucoup plus agréable, particulièrement si on a de petits écrans. Alors, on pourrait aussi partager le code QR. Alors, j'espère que ce sera assez d'informations pour vous permettre de créer un compte pour vous et de permettre aux élèves de se connecter à l'aide de ce lien que vous pouvez partager par votre environnement numérique d'apprentissage. Bonne exploration!